Maintenant qu'on a vu euh, méthode de comparaison de modèles dans le contexte notamment des estimés du maximum de ressemblance, donc la méthode d'AIC, on est prêt à parler d'approche bayésienne pour ce même problème. Quand on estime un modèle euh, par le maximum de ressemblance, chaque paramètre reçoit une estimé qui est sa valeur qui maximise la ressemblance. Donc, c'est avec ces estimés des paramètres qu'on va faire des prédictions pour des nouvelles observations. Et en particulier, si on a une nouvelle observation, ici c'est Y avec un tilt, la probabilité d'avoir observé cette observation en fonction des valeurs, des paramètres ajustés à un maximum de ressemblance, ça nous donne donc la vraisemblance de l'observation et on peut la comparer pour les estimer les paramètres de différents modèles pour comparer la performance prédictive de ces modèles. Dans le contexte bayésien, on ne fait pas les prédictions seulement avec... Une valeur de chaque θ, mais on fait des prédictions en fonction de la distribution a posteriori de chaque paramètre θ. Donc, pour évaluer comment des nouvelles observations sont conformes au modèle, ce qu'on utilise, c'est la densité prédictive. Donc, la probabilité d'observer une, euh, une nouvelle observation y tilde en fonction du modèle ajusté à des observations y. Donc, ici, le y, c'est les observations utilisées pour ajuster le modèle originalement. Cette, ce qu'on appelle c la densité prédictive, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on on prend, oui, la vraisemblance de la nouvelle observation en fonction des θ, mais on fait la moyenne, donc c'est une intégrale, mais c'est un peu comme une moyenne. On fait la moyenne de cette vraisemblance sur toutes les valeurs de θ dans la distribution a posteriori. Donc, si on veut la distribution a posteriori définir différentes valeurs de θ possibles avec leur pondération, leur probabilité a posteriori, et on fait la la moyenne pondérée de la vraisemblance de la nouvelle observation sur toutes ces valeurs de θ pour obtenir ce qu'on appelle la densité prédictive. En pratique, on ne connaît pas la distribution a posteriori exacte. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a un algorithme de Monte Carlo qui nous donne des échantillons, des vecteurs de θ tirés de cette distribution a posteriori. qu'est-ce qu'on fait? Euh, il suffit de faire la moyenne sur, si euh, on a S euh, échantillons Monte Carlo, donc la moyenne euh, sur ces S valeurs de, de chaque paramètre θ de, de la comme pour la vraisemblance, c'est plus facile de travailler avec le logarithme de la probabilité prédictive. Parce que quand on a différentes observations indépendantes, la, la, la probabilité totale, ça va être la, le produit, donc ça va être le sum, la somme des logarithmes. Dans le contexte bayésien, on peut aussi utiliser la validation croisée. Donc ça s'applique peu importe le type de modèle, mais dans ce cas-ci, on sait que la méthode bayésienne prend du temps, donc l'ajustement répété du modèle est très coûteux. Là ici, d'un l'autre côté, ça s'applique pas vraiment ici. D'une part, l'ASC s'est défini au maximum de ressemblance. Et là, on ne connaît pas le maximum de ressemblance. On a la probabilité a posteriori des, des, des paramètres et un échantillon seulement. Et aussi, l'ASC pénalise la complexité du modèle en fonction du nombre de paramètres. Mais ici, si on a cas paramètres, contrairement au cas des modèles non bésiens, dans le modèle bésien, on a des distributions a priori. Donc, ces paramètres ne sont pas vraiment tout à fait libres. Il faut tenir compte des contraintes parce que le nombre de paramètres effectifs est peut-être moins. Que le nombre de paramètres euh, distincts dans le modèle. Une des premières, les premiers critères qui a été développé en alternative à l'ASC pour les modèles béziens, c'est ce qu'on s'appelle le DIC ou critère d'information de la déviance. Le DIC, ça ressemble un peu à la formule de, de l'ASC. Il y a deux différences. C'est qu'on, plutôt qu'évaluer la log de la vraisemblance, donc euh, au maximum de vraisemblance, c'est le log de la vraisemblance à la valeur moyenne a posteriori de θ. Donc, la valeur θ qui maximise la ressemblance et la valeur θ, moyenne, ce n'est pas toujours euh, la même. Et aussi, comme on avait dit, le, le nombre de paramètres dans le contexte Bayésien n'est est pas, euh, pas exactement le nombre de paramètres qui apparaît dans le modèle parce qu'il y a des contraintes. Donc, il y a différentes formules pour calculer qu ce qui s'appelle le nombre effectif de paramètres. Le DC, autrement, est très semblable euh, à et en particulier, ce n'est pas une méthode qui est vraiment bésienne parce que les prédictions sont évaluées à une seule valeur de θ. Donc, on regarde la qualité des prédictions lorsque chaque paramètre est fixé à sa moyenne a posteriori. Ce n'est pas la même chose que la, que la prédiction qui est faite par la distribution à, à, à posteriori euh, au complet. Une autre méthode, c'est qui s'appelle le WAIC, donc le critère de Watanabe à Et cette méthode-là est un peu semblable au DIC, mais ici... Le premier terme, c'est le, le, la somme du log de, vous connaissez peut-être cette formule là de, précédemment, c'est la densité prédictive des observations. Donc, le premier terme, c'est la densité prédictive conjointe des observations. ici on sort de la description à postérieur au complet, et pas seulement de sa moyenne. Et ensuite, on a une, aussi un terme de pénalité qui est un peu le nombre effectif de paramètres du modèle. Et ça, c'est basé sur la, la variance euh, de la densité prédictive. Et Aussi, le WAIC, on a une fonction pour la calculer dans le package BRMS qui s'appelle aussi la fonction WAIC. Donc c'est un critère qui est davantage euh, purement basé Une autre méthode, donc avant de comparer ces différentes méthodes-là, je vais en une nouvelle, et c'est une qui est développée plus récemment, qui s'appelle le PSIS -LOO, et c'est un peu complexe, le nom s'appelle Parietal Smoothed Important Sampling, et LOO c'est Leave One Out. Donc qu'est-ce que c'est dans le fond? Cette méthode, ça vise à, Estimer la densité prédictive qui serait obtenue si on faisait une validation croisée. Les voies nord, ça veut dire qu'on met de côté une observation à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'estimer? C'est pour chaque point, pour chaque observation, la densité prédictive de cette observation dans le modèle qui a été évalué ou Y moyen pour toutes les observations sauf celle-là. Et on veut estimer euh, cette quantité-là pour chaque point, et ensuite on fait la, la moyenne pour avoir. La, la qualité totale, du, la qualité générale du modèle. Il y a une façon dans le contexte paysien d'estimer cette densité de, de validation croisée sans réévaluer le modèle euh, pour chaque point, mais en prenant les, les échantillons à posteriori et en faisant une pondération particulière. Je ne vais pas en faire un détail, mais cette, cette méthode-là, c'est là, là qu'on appelle important sampling ou l'échantillonnage préférentiel. Et ensuite, l'autre étape, c'est que ces pondérations-là, des fois, euh, c'est un peu instable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on -ce qu les ajuste pour que les poids les plus extrêmes suivent un modèle théorique, la distribution de Pareto. C'est de là que ça vient un peu ce, ce nom-là de la méthode. Donc, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on on, on fait une, une pondération de la vraisemblance a posteriori de l'observation sur chaque euh, valeur des, du paramètre, mais on les pondère pour que ça puisse bien estimer la qualité d'approximation de, de, de cette observation-là pour le modèle qui n'aurait pas inclus cette observation. là Et euh, on a une implémentation de cette méthode dans le package R qui est lo, et on peut utiliser cette méthode-là aussi dans le brms avec la fonction lo, comme on va voir plus tard. Une chose qui est très intéressante avec cette technique-là, c'est qu'elle vient avec son propre diagnostic, c'est-à-dire quand on fait, qu'on estime la fonction qui s'appelle la description de Pareto pour les différents poids qui sont utilisés pour cette estimation-là on obtient un paramètre de la distribution de Pareto. Et ce paramètre-là, si euh, ce cas est plus grand que 0.7, donc c'est un seuil qui a été déterminé par euh, différentes études de simulation, on sait que l'estimée, dans le fond, l'approximation n'est pas bonne, qu'elle est instable parce que la, la variance est très élevée. La variance est en fait est impossible à calculer. Donc dans ce cas-là, s'il y a certaines observations qui sont problématiques, certaines observations pour lesquelles cette approximation-là ne s'applique pas, là on peut effectuer la validation croisée, on peut réajuster le modèle en omettant des observations et en testant comment elles peuvent être prédites. Mais on a seulement besoin de le faire pour les quelques observations problématiques et pas pour chaque réajuster n fois le modèle pour n observations. Donc, on sauve quand même beaucoup de temps, même s'il y a certaines, même s'il faut refaire pour certaines observations. Et on va voir un exemple aussi dans, de ça dans notre, dans le la prochaine partie. Donc, c'est quoi le résultat de cette méthode-là? C'est qu'on obtient un un logarithme de la densité prédictive. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a estimé la vraisemblance de chaque observation sur le modèle euh, ou la densité prédictive de chaque observation pour le modèle qui l'aurait exclu. On a estimé ça. On fait la somme du log de ces estimés et ça nous donne qu ce qu'on appelle le logarithme de la densité prédictive. Et là, on peut créer qu ce qui est l'équivalent d'un critère d'information, donc qui va s'appeler LOIC. Et c'est simplement moins deux fois cette densité prédictive pour être cohérent avec les autres critères qui sont moins deux fois euh, une vraisemblance ou une probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on utilise parmi ces méthodes-là? Tout d'abord, la, la méthode que je viens de présenter, PSISLO, c'est plus précis que euh, le WIC, surtout pour les petits échantillons. Euh, mais le WIC est plus rapide à calculer. Donc, il y a une décision à prendre sur ce qui est pratique euh, de faire dans un problème particulier. Aussi, ces deux méthodes-là sont préférables au DC parce qu'elles sont euh, vraiment des méthodes qui sont purement Bayésiennes, qui se prennent compte de toute la densité prédictive a posteriori. D'un autre côté, un des, euh, le principal inconvénient de ces deux méthodes, c'est qu'elles supposent que les différentes observations sont indépendantes. Parce que si les observations ne sont pas indépendantes, on. Même si on exclut une observation, les autres observations contiennent l'information sur ces Y. -là. Donc, l'approximation est plus valide. Donc, si on suppose que les observations sont indépendantes conditionnellement aux paramètres, ça veut dire en particulier que les résidus, donc la partie des observations pas expliquées par les paramètres, n'est pas corrélée temporellement ou spatialement. Si on a des corrélations temporelles et spatiales, c'est la principale situation dans laquelle euh, ces méthodes ne s'appliqueront pas. Dans ce cas-là, on peut se rapporter au, au DC. Maintenant, je voulais aborder le sujet des prédictions multimodèles. On avait vu dans le cas où on comparait les modèles avec l'AIC, on pouvait définir des poids, W, et on fait utiliser ces poids-là pour faire la moyenne de prédiction de différents modèles pour avoir une prédiction qui, est, qui tient compte euh, des différents modèles qui sont plausibles pour notre phénomène. Pour les autres critères, les autres critères d'information IC qui sont définis pour les modèles bayésiens, donc le WAIC ou le LOIC, on peut aussi définir ces poids, avec les différences euh, entre ces valeurs pour deux modèles, tout comme pour l'AIC. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire des prédictions multimodèles? Est-ce que des poids qui sont basés sur les rapports de plausibilité sont toujours optimaux? Parce que, qu'est-ce que les poids nous disent? C'est vraiment, est-ce qu'on a plus confiance qu'un modèle est meilleur que l'autre? Mais, euh, ça se peut que, par exemple, les deux meilleurs modèles donnent des prédictions très redondantes et que le troisième, quatrième meilleur modèle, on, on ne croit pas que c'est le meilleur modèle, on est assez convaincu que ce n'est pas le meilleur modèle, mais qu'en les incluant dans les prédictions, ça nous aide à expliquer certaines observations. Donc, si qu ce qu'on veut, c'est faire une, une combinaison linéaire de nos prédictions de modèles qui nous donne les meilleures prédictions multimodèles, ce serait intéressant de vraiment optimiser exactement ce, ce, cette capacité prédictive-là. Et c'est là que ça vient la méthode de superposition de modèles, ou en anglais, model stacking. Qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est qu'on euh, va vraiment trouver, ajuster les poids de façon à ce que l'erreur de prédiction ici de la moyenne pondérée soit minimisée. Donc, on optimise directement les prédictions multi-modèles. Le but, ce n'est pas de déterminer quel modèle est meilleur et, et d'inclure les modèles en proportion de la probabilité qu'ils soient meilleurs, mais simplement d'avoir la combinaison des modèles qui nous donne les meilleures prédictions. Et dans le package LO, qui permet de calculer justement les résultats de la méthode psis loo on peut aussi utiliser ces résultats-là pour euh, faire une superposition des modèles. Et on va le voir dans notre, dans notre exemple qui va être euh, le sujet de la prochaine capsule.